coucou tout le monde c'est Samira du blog R&Tuto.com aujourd'hui je vais réaliser une peinture aquarelle mais sans utiliser de l'aquarelle mais avec des feutres aqua -marker de chez action je vais dessiner deux sapins de noël avec ce crayon aquarellable de la marque faber castell et pourquoi j'utilise un crayon aquarellable qu'importe la marque mais euh, du moment qu'il soit aquarellable c'est surtout quand je vais commencer à dissoudre le pigment à diluer le pigment par Pardon, de mes feutres, j'aimerais que le pigment de mon crayon soit aussi dissous et qu'il disparaisse de ma composition, ce qui est le cas contraire si on utilise un crayon à mine de plomb, c'est-à-dire un crayon ordinaire. Et donc si jamais vous cherchez de la transparence, il vaut mieux utiliser un crayon aquarellable et comme ça vous êtes tranquille, vous ne verrez plus vos traits de crayon, je veux dire les traits du dessin de votre sujet. Je vais utiliser aussi une gomme si jamais euh, euh, je vais rater ou j'aimerais aussi euh, euh, alléger mon, mon tracé. Alors je vais utiliser une feuille de ce bloc euh, de canson euh, XL. Alors à propos de ces feutres aquarellables, comme je vous l'ai dit, je les ai achetés de chez Action sous forme de pack de 12 feutres de différentes couleurs dans une boîte de rangement empilable. Euh, pour que mes boîtes ne se déboîtent pas, je les ai fixées avec un scotch mais j'ai vu récemment qu'ils sont vendus sous un autre packaging, toujours en rack empilable mais certainement plus stable que l'ancienne version que j'ai, je veux dire celle que j'ai euh, et euh, au niveau du rangement je trouve que c'est très efficace et très pratique et euh, comme j'ai dit ils ont changé de packaging mais je pense aussi qu'ils ont améliorer la qualité du pigment des feutres. Et pour ce qui est du prix, j'ai acheté chaque pack euh, à 3 euros et quelques, c'est-à-dire je pense euh, à moins de 3, à moins de 4 euros. Alors comme nous allons travailler avec des feutres aquarellables, je vous conseille de réaliser un nuancier comme vous allez faire pour vos crayons de couleur. Donc le nuancier va nous permettre de découvrir la pigmentation du feutre mais aussi euh, sa réaction à l'eau. Donc, euh, nous avons généralement euh, la couleur du feutre qui se retrouve sur le capuchon ou sur l'embout euh, du feutre. Et des fois, une fois qu'on va placer euh, ce feutre sur notre feuille, soit on va être déçu ou alors surpris euh, par le contraste, l'intensité du, du pigment de ce feutre. Et donc on va d'abord tester le, le pigment à euh, l'eau pour voir comment il se dissout à l'eau et comment est-ce que je veux dire l'intensité est-ce qu'il est, -ce qu il est assez euh, contrasté, est-ce qu'il devient fade, etc. Mais on va aussi le tester à sec et on va aussi tester la, la, la pointe la plus fine, c'est-à-dire que notre feutre présente deux pointes, deux, deux types de pointes, une pointe en forme de pinceau et une pointe fine. Et donc le fait de tester la pointe fine, on peut aussi euh, découvrir... Euh, la, je veux dire l'opacité du trait qu'on peut obtenir et, et voilà et donc j'ai testé euh, les différentes couleurs et j'ai remarqué que dans les roses et eh bien les roses étaient presque inexistants très très fades et voilà ça va me permettre de savoir est ce que je vais utiliser est ce que je vais utiliser ces couleurs en aquarelle ou alors à sec alors c'est pareil avec le vert, pour les, pour les rouges le pigment reste très vif, même au contact de l'eau. Mais pour ce qui est des jaunes, j'ai rencontré le même problème qu'avec les roses. Donc je vous conseille d'expérimenter vos feutres aquarellables sur du papier aquarelle, car j'ai déjà testé sur du papier imprimante et le résultat était très décevant. Donc comme pour l'aquarelle, le feutre aquarellable vous donnera tout son potentiel sur du papier aquarelle que sur du papier ordinaire. Donc pour revenir au nuancier, en fonction de la pigmentation de chaque feutre et du résultat que vous allez obtenir dans votre nuancier, vous allez à l'avance avoir une je veux dire d'avance avoir une idée des couleurs que vous allez utiliser, exploiter pour euh, soit de l'aquarelle ou pour euh, un coloriage à sec, comme euh, je veux dire pour les, les jaunes et pour les roses. Alors maintenant commençons le dessin des deux sapins et pour cela je vais utiliser le format orientation paysage et pour avoir un travail plus soigné je vais contourner ma feuille avec un ruban adhésif mais avant de commencer ma réalisation je vais vous montrer comment dessiner deux types de sapins stylisés parce que dans cette réalisation dans ce tuto tutoriel je vais vous encourager à dessiner des sapins mais le plus simplement possible donc le dessin que je vais vous montrer les sapins auront des branches pointues et euh, les sapins que je vais dessiner pour ma réalisation auront des branches euh, beaucoup plus euh, arrondies donc il sera il aura des rondeurs et donc pour euh, pour avoir un aperçu des couleurs que je vais utiliser pour mes sapins et eh bien ce sera dans des tons bleutés donc euh, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo pour euh, pour dessiner mes sapins je vais utiliser un crayon de couleur aquarellable de couleur bleue au lieu d'un crayon ordinaire ou d'un porte-mine et tout cela c'est pour éviter d'avoir le trait du crayon visible sous les couches de ma peinture Pour commencer, je vais tracer ma ligne de terre et je vais déjà placer plus ou moins l'emplacement des troncs de mes sapins et le sommet aussi alors je dis bien plus ou moins parce que ça peut décaler vers la droite ou vers la gauche et pour dessiner un sapin je vais d'abord dessiner la structure, je veux dire l'arête centrale, et je vais dessiner la structure globale du sapin que tout le monde connaît, qui est une structure triangulaire. Alors, mon tronc va arriver jusque-là. Ça, c'est la base de mon feuillage. Et je vais essayer d'avoir la même forme de l'autre côté bien que ce n'est pas évident je vais quand même essayer d'avoir plus ou moins une symétrie alors je peux aussi euh, travailler le deuxième pour être tranquille donc alors celui ci je vais mettre sa base un peu plus vers l'arrière et par contre, le tronc, je vais décaler le tronc un petit peu vers le haut pour créer une sorte de décalage de plan. Alors celui-ci sera au premier plan, celui-ci sera au second plan et celui-ci sera peut-être au premier ou bien à l'arrière-plan. Alors, je vais dessiner le triangle, c'est-à-dire la forme globale. Alors, Ce n'est pas définitif, vous pouvez très bien ensuite corriger votre, euh, votre sapin, c'est-à-dire l'agrandir ou bien le rétrécir, mais pour l'instant on place les éléments et puis au fur et à mesure on va développer notre dessin. Alors ici je fais la même chose, j'essaie toujours d'éviter de, de, de, de coller mon dessin vers le bord de la feuille, bien que j'ai euh, mis euh, ce washing tape pour avoir un joli cadre, euh, je vais quand même laisser un petit espace parce que quand je vais retirer ça, j'aurai de l'espace mais j'aurai quand même la couleur, etc. et ça va me créer un cadre et donc je n'ai pas envie de sortir de mon cadre. Donc, je disais, ça c'est le tronc et ce sapin va venir ici, voilà, un petit peu plus allongé, on va dire, plus grand et je dessine, là je n'ai pas situé la base, je vais la situer plus ou moins au même niveau, un peu plus bas. On va dire un peu plus bas. Mais je risquerai de modifier tout ça au fur et à mesure. Et voilà. Donc j'ai gardé un petit espace entre le, le petit coin hein, de la forme de mon triangle et, euh, et le, le bord de la feuille. Alors je peux très bien commencer à dessiner le tronc. Pour dessiner euh, mon sapin, je vais situer le nombre de niveaux, c'est à dire on a toujours un feuillage euh, par niveau, hein, Ça, c'est euh, à dire que c'est croissant, donc on a un niveau qui est un petit peu plus réduit et puis au fur et à mesure on a les branches qui sont de plus en plus euh, élargie et qui sortent un petit peu du cadre et donc c'est ce que je vais faire, je vais déjà délimiter le premier niveau, le deuxième, le troisième et le quatrième je le laisse comme ça. Celui-ci je fais la même chose, donc ici, 1, 2, 3 et 4. alors Ce que je vais faire maintenant, je vais commencer déjà à dessiner le premier niveau de branches, et pour l'instant je vais commencer à dessiner des courbes donc je vais dessiner une courbe comme ça comme une sorte de coupole et je vais faire la même chose ici et ici je vais déjà dessiner la, la branche du milieu et je vais relier les deux autres vers celle du centre alors je vais faire la même chose je pars d'une courbe qui rentre et puis elle, elle est un peu bombée vers l'extérieur. donc Elle est plus creuse ici, donc je dessine une branche creuse ici et je l'arrondis vers l'extrémité, vers l'extérieur, pardon et cette fois-ci je n'aurai pas trois branches, j'en aurai quatre. Alors la caméra s'est arrêtée, donc je disais je vais dessiner trois branches. Un, deux, je vais dire quatre branches, 3 et 4, voilà, donc je peux rectifier pour que ça soit un petit peu plus esthétique. Voilà, j'en ai quatre ici, ici je fais la même chose, donc je réussis quatre branches, et ici une courbe et une courbe pareil donc si on veut vraiment être symétrique donc je dessine une courbe comme ça une branche je veux dire comme ça une troisième et la dernière la voici et voilà donc mon premier sapin alors le deuxième c'est pareil et vous voyez que le dessin est légèrement plus petit je veux dire le sapin semble légèrement plus petit puisque j'ai rétrécé un petit peu mes niveaux c'est à dire j'en ai fait quatre ici non 5 1 2 3 4 5 et là je n'en ai que 4 donc, pareil, je dessine des courbes creuses et puis des courbes bombées vers l'extérieur. Voilà, pareil. Là, une fois que vous avez compris le concept, eh bien, vous allez un peu plus vite. Voilà. Alors, il ne faut pas vous embêter avec la symétrie euh, il faut que ça soit légèrement symétrique, mais. Je veux dire dans le détail, c'est impossible de trouver un sapin euh, symétrique. Il n'y a que dans les illustrations qu'on arrive à faire ça, mais ce n'est pas ça ne reflète pas la réalité. Donc une courbe, voilà. Donc voilà, une courbe vers l'intérieur, une courbe vers l'extérieur, et puis on dessine la première branche, la deuxième bon c'est pas grave si vous dépassez votre dessin je veux dire le trait le trait voilà qui délimite le niveau mais voilà alors pareil une deux trois quatre et je ferme la quatrième et à ce moment là montrons je peux très bien le décaler puisque, vous voyez, il me semble un petit peu bizarre, donc je vais l'effacer. Et je vais le décaler vers la gauche. C'est juste une, je veux dire, une question de 2-3 mm, mais ça va faire toute la différence. Et je disais... Voilà, il s'arrête ici. Alors ici, je fais la même chose. Le Alors ici, nous, nous avons le sapin du premier plan, du deuxième plan et du troisième plan. Donc voilà, j'ai placé mon ruban adhésif pour, et je vais commencer à dessiner mes sapins. Alors, comme je vous ai dit, je vais dessiner mes sapins d'une manière très très simple et je vais commencer déjà à dessiner le premier niveau. Et pour cela, je vais dessiner ça commence bien pour cela je vais dessiner le premier niveau comme ça le deuxième donc je vais déjà dessiner les deux côtés 3 ensuite je peux l'affiner que vous voyez bien le dessin voilà et le dernier niveau je vais, je vais placer juste quatre niveaux c'est comme une jupe en fait quatre, et là je vais en mettre cinq ensuite on peut rectifier hein. rien ne vous empêche de rectifier je veux dire euh, votre dessin vous pouvez très bien le gommer ou euh, carrément passer avec de l'eau et ensuite revenir par-dessus et le rectifier. Alors, le deuxième sapin va être juste légèrement en décalage. Le premier niveau. Le deuxième niveau. Et le troisième et le quatrième donc il est légèrement euh, en décalage ok et ici on va dessiner une légère pente alors on va aller comme ça un petit peu Je vais baisser un petit peu cette pente parce qu'elle est trop haute donc on va la dessiner comme ça et ici on va laisser soit un espace vierge c'est à dire juste on va colorier le ciel ou alors on va représenter une lune ou bien un soleil ça c'est à vous de voir alors, je vais commencer mon coloriage et je vais choisir d'abord mes quatre couleurs j'ai déjà choisi pardon mes quatre couleurs pour le premier euh, sapin. Je vais juste un tout petit peu effacer, quelques traits. Alors, euh, ce crayon de couleur s'efface mais pas tout à fait, hein. ça c'est vraiment euh, je veux dire, l'inconvénient du crayon euh, de couleur aquarellable Faber Castel à sec, c'est qu'il s'efface, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que vous aurez toujours des traits apparents, très très fades, mais que vous pouvez euh, ensuite euh, carrément euh, euh, effacer, si on peut dire ça, effacer à l'eau. Alors, je vais commencer par le 144 et je vais prendre l'ampoule le plus large donc je vais dessiner le haut de mon sapin je veux dire je vais colorier pardon ah, j'ai déjà colorier le, le contour et voilà et je vais utiliser le Black Velvet numéro 8 que je vais tremper dans l'eau. Et je vais repasser par-dessus. Je vais passer par-dessus le pigment. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je vais colorier le contour. Cette fois-ci, je vais en mettre beaucoup plus. Et avec mon pinceau, de nouveau, je vais diluer le pigment. Alors, comme je vous ai dit, il y a certains euh, feutres qui ne sont pas vraiment... Euh, qui sont pas très pigmentés et je trouve ça un peu dommage. Mais... Alors, je vais prendre le 63. vraiment des feutres pour euh, voilà pour vous, vous entraîner au feutre aquarellable mais euh, c'est pas vraiment le top de ce qui existe sur le marché alors donc voilà alors je ne suis pas très satisfaite de mon premier niveau donc je vais repasser par dessus avec le 144 Trouver très très fade, Donc, vous pouvez toujours repasser par-dessus avec une deuxième couche et diluer tout ça. Alors, euh, je passe au deuxième sapin, et pour cela, je vais utiliser ces quatre couleurs. Je vais utiliser le 61 le 65 le 171 171 et le 143 et donc je vais commencer avec le 171 171 je vais colorier bon ça va la pointe elle est pas mal j'essaie d'aller un peu plus vite pour que cette vidéo ne soit pas trop longue pour vous alors voilà, j'ai laissé cette scène blanche que j'ai remplie avec le pigment dilué à l'eau. Et ça va me créer un sorte d'effet de d'éclat de, de, de lumière sur le sommet de mon sapin. Et pour le second niveau, je veux dire pour les branches du dessous, je vais utiliser le 143. Comme je vous ai dit, on peut très bien repasser avec le feutre pour placer une deuxième couche et remplir les zones qui nous semblent très très faibles en couleur. Alors, le troisième niveau, je vais utiliser le 61. Et pour finir, je vais utiliser le 65. Pour accentuer ce, ce petit contour. Donc maintenant, je vais colorier le sol. Alors quand on veut représenter la neige, on ne laisse pas la zone blanche, on va la représenter avec des gris, avec des bleus, euh, et alors on va essayer de laisser de temps en temps des zones blanches, et c'est ce qui va nous faire ressortir notre neige. Et donc pour cela, je vais utiliser ce bleu, le 185, je vais déjà tracer ce trait, je veux dire la délimitation de mon sol. Et je vais placer un petit peu de cette peinture. Bon, je vais laisser cet espace qui n'a pas encore séché. Je vais déjà colorier ici. C'est ce qui va me créer une sorte d'ombre, on va dire, en quelque sorte. Une ombre portée. Voilà. Et alors, comme je vous ai dit, on va colorier certains endroits, à l'horizontale, on va suggérer quelques bosses. Et on n'est pas obligé de remplir tout l'espace, je veux dire, tout ça. On colorie juste quelques endroits. On peut très bien suggérer quelques bosses, une sorte de rocher couvert de, de neige. Voilà. Et maintenant, avec l'eau, on va fluidifier tout ça. faiblir cette ligne. Voilà. Qu'elle ne contraste pas dans l'ensemble. Il faut que l'œil soit focalisé sur nos deux éléments, nos deux sujets principaux. Voilà. Alors, je vais laisser sécher et ensuite, je vais travailler le fond. Alors, maintenant, je vais travailler le fond et je vais utiliser le 131. Je vais prendre le 109. Je peux repasser au-dessus la couleur que je viens poser. Alors, je reprends le 131. C'est juste pour dynamiser mon ciel, c'est pour ça que j'utilise ces mouvements, je veux dire ces prêts en courbe. Et de nouveau, je vais utiliser mon 109. Et cette fois-ci, je vais tracer une bande un peu plus large. un jaune très très fade le 38 voilà alors je vais reprendre le jaune parce qu'il faut quand même faire un rappel de cette couleur et je remplis tout ça. Voilà, alors ce n'est pas encore fini puisque je vais éclaircir, je vais affaiblir cette zone avec de l'eau, je reste dans le même mouvement J'essaie de relier les deux couleurs entre elles pour qu'il n'y ait pas de grand contraste et surtout de relier euh, le bord de, de mes bandes. Il y avait je mon pinceau et je l'envoie vers l'extrémité de ma feuille et je trace de jolies courbes. Je fais la même chose ici et ici. Alors alors maintenant, je vais prendre mon Posca blanc et je vais tracer quelques cercles, je veux dire colorier quelques boules. Donc vous variez aussi l'épaisseur de vos boules. Là, vous voyez, sur des, euh, des zones claires, mon Posca ressort, ressort beaucoup mieux. Alors, vous essuyez toujours votre point sur un gros un dos pour avoir un plan un, un peu plus, plus net. Alors, je vais prendre mon stylo chali euh, roll euh, numéro 10 et je vais tracer quelques petites étoiles. Alors, je trace des croix, je veux dire des traits qui se croisent et des petits points comme ça. Voilà. J'en place ici aussi. Alors l'avantage avec le, le roll, c'est qu'il est plus contrasté que le Posca sur le feutre aquarellable. C'est une croix et puis j'en ajoute une autre et je place des points qui contournent mes deux croix. Voilà. Alors je place quelques petits points blancs qui vont rajouter un peu plus de contraste. Je vais en rajouter ici. Et ici, je peux contourner mes poules. Voilà, alors ça donne beaucoup mieux je trouve. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant on va ici, on va animer un petit peu ce ciel. Et on va tracer des lignes, juste pour casser un petit peu ce jaune, même si on ne voit pas, très bien. Pour moi que de près, ça donne très très bien, mais bon, de loin, je sais que ça, ça ne va pas être visible, parce que bon, c'est du blanc sur du jaune. Si vous voulez, on va utiliser un Posca. Et on va tracer des lignes blanches. Ces quelques points blancs ici alors je vais retravailler un petit peu cette zone avec mon 185 je vais créer un petit peu d'ombre ici je vais pas trop charger cette peinture J'ai dit qu'il y avait une sorte de petite bosse comme ça. Avec le pinceau, je fluidifie tout ça pour que ça s'adoucie un petit peu et que ça rentre bien dans l'ensemble. Alors, je vais retirer mon, Voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. Concernant l'espace qui est resté vide, on peut très bien y coller soit une étiquette ou alors un sticker, ou alors écrire un message avec une jolie calligraphie, ou alors tout simplement écrire, je veux dire, l'année concernée. Vous pouvez aussi euh, encadrer votre peinture sous un joli passe-partout, blanc, noir, doré ou argenté, ou alors... Euh, coller votre peinture sur une feuille dorée comme celle ci et dans ce cas je, je vous conseille euh, ou alors je vous propose ça, ça c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux de couper euh, je veux dire cette bande blanche et de ne laisser qu'un ou deux millimètres pour faire un rappel des blancs qui se trouvent dans cette peinture et pour mieux faire ressortir votre peinture sur le fond euh, argenté ou doré en fonction de votre choix alors concernant cette réalisation je n'ai pas voulu pousser la finition au maximum vous voyez bien que le coloriage a été basique je n'ai pas camouflé les tâches etc parce que normalement on intervient par dessus avec d'autres couches ou alors avec du crayon de couleur etc le dessin du sapin euh, aussi euh, a été réalisé d'une simplicité euh, ainsi que la composition c'est surtout pour vous encourager à vous y mettre vous aussi à vous lancer dans cette peinture dans une réalisation de peinture à l'occasion euh, des fêtes de fin d'année de noël etc et euh, voilà pour ne pas vous compliquer la tâche et pour vous prouver qu'il suffit de pas grand chose pour réaliser une jolie euh, aquarelle sans peinture aquarelle donc si la réalisation vous a plu N'oubliez surtout pas de me mettre un joli pouce j'aime et de la partager. C'est, euh, je vous le répéterai souvent, c'est votre belle façon de m'encourager à mieux faire connaître ma chaîne et de m'encourager aussi à vous produire davantage de vidéos, bien que je suis très très chargée ces derniers temps, mais ça me fait toujours plaisir de vous créer, de vous, de vous réaliser de nouveaux tutoriels et donc voilà, si euh, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion, donc euh, n'oubliez surtout pas d'activer aussi la petite cloche qui se trouve juste à côté, à côté du bouton s'abonner pour être prévenu euh, de mes prochaines publications si vous aimez le dessin ou le coloriage je vous, in je vous invite pardon à télécharger votre kit gratuit dans lequel vous recevrez deux ebooks euh, pour euh, le dessin et un e-book pour le coloriage avec une heure et demie de formation, je veux dire de cours, qui va vous apprendre comment colorier un mandala avec des stylos gel et aussi pas mal de conseils concernant le coloriage, etc. Donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci.